Salut. j'ai un petit euh, coup de gueule pour, euh, pour beaucoup de femmes donc euh, peut-être ce que je vais dire ne va pas plaire à tout le monde mais je vous le dis quand même je viens de parler j'ai parlé aujourd'hui avec une dame qui me dit voilà j'ai besoin d'une consultation donc pendant la consultation qu'est-ce qui ressort euh, il s'avère que euh, la femme depuis 12 ans elle a un homme dans sa vie premièrement cet homme Ils étaient ensemble, ça fait 11 ans, ils ont eu un enfant. Après, ils se sont séparés. C'est-à-dire, l'homme l'a abandonné quand elle était enceinte. Il est parti euh, se mettre avec une autre femme. Euh, la femme a tellement pratiqué sur le monsieur. Le monsieur a fait un certain nombre d'années avec celle-là. Après, bon, ma cliente qui, avec qui je parle, euh, elle continue ses prières. Quelque temps après, il revient. Comme quoi, oh, tu es la femme de ma vie, c'est plutôt toi que je voulais. Il revient. Quand il arrive, tu vois, le genre que tu es dans la relation, c'est toi qui fais tout. C'est même limite toi-même, tu n'es pas parti te doter toi-même. Tu fais tout. Il galère encore quelques temps après, ils ont encore un deuxième enfant. Tout, c'est elle qui fait à la maison. Il me dit à cela quelque temps encore il est parti comme la première fois on a eu le premier enfant il est parti voilà le deuxième enfant qu'on a quelques années plus tard il part la question de la femme c'est la suivante est ce que c'est l'homme l'homme de ma vie vous savez vous savez vous ne vivrez qu'une fois une fois vous n'avez qu'une vie. Tu peux dédier ta vie à servir un homme qui va te chiffonner. Parce qu'on vous a expliqué que le mariage, c'est tout pour vous là-bas. Donc, tu connais la personne qui ne se cache pas pour te manquer de respect. Jusqu'à toi-même, tu vois. Tu vois que la personne te manque de respect. Tu continues. Tu vois que l'homme, s'il a... Malgré tout ce que j'ai essayé, tu es toujours là. Nous sommes attachés. vous ai toujours dit que faites attention aux familles qui vous font croire que quand tu es marié, voilà le diplôme de ta vie. Parce que beaucoup d'entre vous subissez les choses qu'on ne veut même pas dire à quelqu'un. Et c'est encore pire. Quand tu es en train de gâter ta propre vie, on te voit, tu es belle. Tu as les compétences, les capacités pour faire des trucs. Tu ne fais rien. Tout ton trophée, c'est que tu as accouché quatre enfants. Tout ton trophée, c'est que tu as accouché quatre enfants. My God! Il t'a trimballé quand tu étais dans la relation. T'es trimballé. Tu connais ce que tu vivais. Il y a la fête comme ça, là. Financièrement, d'abord, c'est toi qui dépenses. L'anniversaire de l'enfant, c'est toi qui dépenses. C'est toi qui prépare. C'est toi qui reçoit les gens. Yeah. On souffre comme ça. Oui, je casse Sofan dis? Hein, ah, Marie, ça s'appelle la soumission, hein? Hein? Ok. Le truc, c'est qu'on t'a lavé le cerveau jusqu'à. C'est comme si tu te... Tu es le... Tu es... Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Tu subis. Après, tu te poses la question. Peut-être que je suis trop méchante avec lui. Peut-être que c'est moi. Te voilà, tu cours. Tu payes. Parce que malheureusement, dans ces situations, tu n'as pas... Tu n'as personne à qui tu peux parler. Est-ce que vous connaissez que vous avez... Même s'il faut payer, paye tu pas à quelqu'un qui va te donner les conseils qui vont secouer ta tête. On n'ouvre pas sa vie à n'importe qui. Il y a des gens qui vous ont mal conseillé, ça vous a coûté 5 ans de votre vie. Je connais de quoi je parle, j'ai souffert de ça. Tu sens que la relation s'est si arrivée à date, c'est périmé, ça sent déjà. Ça sent, hein, ouais, c'est périmé. Non, tu exagères. C'est toi aussi, non. Non. Tu sais. Il a besoin que tu sois patiente. Beta, tu pars, tu payes quelqu'un. La personne s'assoit. Il t'écoute. Après, il te gifle même d'abord. Il te gifle avant de, avant de te rappeler qui tu es. Que ma chérie, est-ce que tu sais qui tu es? Et que tu connais ce que tu vaux? Regarde-toi, mamie. Mais. Et il y a encore ce facteur-ci. Vous êtes tellement doué, béni, oui. Tu pries. La nuit, Dieu te montre. Tu vois comment la personne a été de tromper. Tu vois comment la personne là, il y avait une autre femme. Tu vois comment la personne en train de se marier. Ouais. Donc, tu, dans, tu tapes trois jours, sept jours de jeûne comme ça là. Dans la nuit, tu vois seulement comment tu arrives au mariage. Tu vois le marié, c'est ton gars. Tu vois la mariée, tu dis que, il, que, il m'avait dit que c'est sa petite soeur du village ici là, non quand il voit, son, il envoie l'argent à la fille, il me dit que c'est sa petite soeur, non? Hein? Dans le rêve, elle se tourne, tu vois même le ventre. Tu dis, hey! Eh oui! Dieu t'a montré tes choses. Tu vas te réveiller. Euh, J'ai rêvé. J'ai rêvé que tu me trompes. J'ai dit que tu ne me trompes pas. Ne soyez pas bête. Don't be bête. Don't be bête. Parce que tu es à tomber dans la psychologie. C'est comme si la personne joue le mind game avec toi. La personne joue sur ton mental. Avant que tu sois avec la personne, tu t'entretenais. Te, tu, tu restes comme ça, tu es toujours dans un de tes voyages. Tu achètes ta marchandise, tu vas en Turquie, tu achètes la marchandise. Tu, tu as pas moins de 15 000 euros par mois. Te voilà depuis deux ans. Ça fait même cinq ans que tu es dans la relation. Te voilà sur le canapé, comme tu es... Comme il parle comme ça, là, tu es la vessie le ventre a grossi le tout. Les bourrelets sont sur ton ventre fatigué. Te voilà. Tu as déjà mangé le couscous jusqu'à ta paix venu. Couscous, sauce, gombo, chaque jour. Parce que c'est ça que BM. Tes talons sont dans la moitié. Tu n'as pas porté les talons depuis un an. Hum. Hum. Il ne pas. Il la laisse avec les enfants, tout. Les factures, c'est elle qui va payer. Monsieur, qu'est-ce qu qui va encore se passer? Parce que tu vas revenir, tu vas entrer dans la maison. là, Tu as mon mari. Psst. Ma chérie, tu n'es pas marié. Hein? Tu n'es pas mari. À un moment, vous avez besoin. Vous avez besoin des gens qui vont vous rappeler qui vous êtes. Arrêtez. Stop it. Arrêtez ça. Quand tu avais 24, de 24 à 35 ans là, par mois tu te faisais 15 000, 20 000 euros. Ce n'est pas l'argent qui manquait. Si c'est pour bosser, tu bossais. Tu sors, tu quand tu vends ta marchandise. Facebook ne me tentez pas aujourd'hui. Moi, je ne sais pas que vous avez fait. Tu sors, tu taques ta marchandise, tu vends. Tu vends en ligne. Même à 22h, tu es en ligne, tu es concentré sur ton business. Tu payes ta voiture. Ta maison, tu as presque fini de construire. Tu es en train de construire même ton, ton, ton, ton, ton, ton école. Tu as même deux immeubles que tu es en train de finir. Oh, oh, oh, oh, oh. Écoutez, je ne suis pas féministe. Je ne suis pas féministe. Mais malheureusement, les femmes réfléchissent trop avec les émotions. C'est comme ça qu'on est. Parfois, il faut que tu tombes sur un dirait comme ça là, pour que tu te remets devant le miroir. Tu te gifles. Tu te dis que je reprends le sport. Tu parles retirer tes perruques que tu avais mis dans la moire cachée en bas, en bas là. Dans le film, font quelque part là-bas. Tu dois en voir ça en lave. Tu recherches tes make-up de marque là. Habille-toi comme ça, 7 jours d'affilée, tu te make-up encore bien. Tu moi, ta confiance va revenir. Il ne veut pas que tu t'habilles trop bien. Oh, oh, on, va, on, va te, on va te draguer. Tout voilà, tu laisses les make-up. Ah, moi, on ne veut pas que hein, voilà, tu laisses les habillements. Ah, euh, euh, euh, tu abandonnes le business. Ah, oh, oh. Hey, eh Seigneur. Est-ce que vous connaissez même qui vous êtes? que qui va changer l'afrique qui va impacter parce qu'il y a un truc avec les femmes quand une femme se lève personne ne peut l'arrêter personne quand tu dis que je vais construire l'immeuble c'est question de moi parce que tout ce qu'il y a dans ta tête, je finis mon immeuble. Je finis mon immeuble. Je finis mon immeuble. Je finis mon immeuble. Pap Dernier pierre. On fait maintenant les sanitaires. Pap Combien de fonds t'as abandonné avec les enfants du jour là demande à laisser avec le loyer à payer les factures. Tu t'en es sorti. Parfois c'est mieux que tu restes comme ça. Tu, tu regardes en arrière, tu vois tout ce que tu as fait seul. Tu dis que gars, moi-même, je suis forte. Je ne suis pas petite femme. Be small girl. Mm -mm. Mm. Je ne suis pas petite. Tu arrives dans un pays où les gens ont pris 15 ans pour faire quelque chose. Deux mois, tu mets sur pied. Ouais, même deux mois, c'est beaucoup. Et ça marche. Quand je vois une femme qui a la puissance, et qui est confuse, ça me fait mal. J'aime mal. Ah non, ne peut pas me faire mal. Tu me fais mal que tu es qui? Je vais C'est ça non? On dit que tu t'habilles trop. Réduis l'habillement. Te voilà, tu enlèves tout, tu mets, tu gardes dans la moi. Tu, tu donnes même aux orphelinats ou c'est quoi, quoi, là Tes habits que tu as achetés, les habits, souvent, certains habits à 200 euros, 300 euros. Tu portes tout, tu jettes. Je vous parle de vos destinées que vous avez laissées. Je vous parle des choses que vous avez abandonnées sur vous-même. Tu avais un objectif, je vais aller au Canada. Je veux aller au Canada. Tu avais ton plan, hein, que je vais soit là, je fais mon dossier. Après, il met 2 millions de côté, je fais ça. Après, il prend 3 millions à la banque, je complète, tac, je paie mon billet d'avion, tac, j'arrive là-bas. Dès que j'arrive au Canada, je fais telle formation. Tu avais à ton plan. La famille sort de nulle part. Moi, je te dis, wow, tu as déjà 32 ans, tu n'es pas marié. Que wow, tu laisses tous tes projets. de te voilà, tu cherches le mari. Huit ans plus tard, trois enfants plus tard, tu es là à la maison. Aucun de tes frères qui te disait qu'il faut que tu te maries, la personne d'entre ne de regarde un de tes enfants. Parce que le monsieur avec qui tu as fait l'enfant est parti. Il t'a doté, il est parti. Tu n'as pas de devant, tu n'as pas de derrière. tu voilà. Ma chérie, même comme ça, c'est pas tard. Une vision ne peut être que ralentie. Alors, Larissa, un matin, il te dit qu'elle est devenue trop grosse, trop moche. <rire> Quand tu es devenue moche, non? Et tu faisais ça pour lui, non? <rire> Écoutez, quelque part, vous devez avouer aussi que soyez, soyez honnête avec vous-même. Tu étais contente parce que ça te, ça te donnait la paresse. Remonter la pente, ça demande de l'effort. Tu connais la récompense de ça. Quand tu pars à la gym, tu te mets au sport un mois, deux mois. Quand tu sors du sport comme ça, là, tu as le, le tonus. Tu manges équilibré, tu guettes ce que tu manges. Tu, vois, tu regardes au miroir, tu, tu monte ton ventre et plat. Tu montes sur les talons comme ça, tu sautes comme la gazelle. Pap, pap, pap, pap. Tu montes les escaliers avec les talons. Tac, 4h30, tu es debout. bam tu planifies ta journée. Tac, tac, tac, tac. À 12h, c'est comme s'il si y avait 17h chez toi. Tout. Tout ça est, c'est seulement le rythme. Tu reprends encore. Tout ça est dans toi. Tout ça est dans toi. Céline, moi, je n'ai pas de courage, je n'ai beauté, beaucoup de courage. Jamais. La vie, ça, tu as appris. Tu as compris tu as appris maintenant tu sais ce que tu ne dois plus faire parce que ne t'inquiète pas quand tu vas encore te remettre en place et tu vas recommencer à monter parce que généralement sur le talon d'Achille de la femme là-bas et de l'homme aussi hein. C'est quand tu te concentres bien. Maman tu vas voir un genre de belle fille là qui va venir vers toi que tu n'as le genre de fille à la beauté maniaque là que il y a une fille en ligne aujourd'hui on dit que Kelly est ou c'est Kelly est? sur TikTok. Le genre de Kelly, là, elle va venir. <rire> wow, tu vas que rêver d'elle la nuit. Mm -hmm. C'est pourquoi tu baisses la garde. C'est pourquoi tu baisses la garde. Est-ce que tu connais combien d'années il faut pour que les abdos disparaissent Et que tu connais combien de temps il faut pour que les abdos disparaissent de ton ventre Il faut des années. Parce que ça prend des années pour construire. De 2012 à 2019, je faisais le sport non-stop. J'ai construit les abdos dans mon ventre. Pour moi, il suffit que je fasse le sport seulement une semaine et qu'elle me décide. Tu vois, moi, les abdos-là vont revenir encore comme qu bien. Donc, il faut que tu comprennes. Tu ne pars pas du même point que les autres. Maintenant, il faut que tu te décides. Tout, c'est la décision. C'est un peu comme si ton propre ennemi était à l'intérieur de toi. Non, tu travailles déjà trop. Non, repose toi aussi. Oh, tu ne manges même pas assez. Mange, non. C'est comme ça que ça commence. Donc voilà, tu manges un peu un coup par ci. Tu manges un coup par là. Tu, tu dois un peu un coup par ci. Tu fais l'amour un peu trop, tu te couches, tu dors. Oh, on a fait l'amour dormant. Tu dors trois jours par semaine. Alors qu'avant, tu travaillais sept jours par semaine. Te voilà. Te voilà. Petit à petit. Après, tu te retrouves que tu es lourde. Ton corps pèse. Même à 60 ans, les gens se lèvent, ils reprennent leur vie en main. J'ai très peu de personnes qui me regardent qui ont 60 ans. Donc, je ne vois pas quelle est votre excuse. Il y a beaucoup de personnes que vous devez couper de votre entourage. Il y a beaucoup de relations. Moi, j'ai un moto, j'ai un slogan dans ma tête. Si ça ne me donne pas l'argent et ça ne paye pas le loyer dans ma tête, ça ne reste pas dans ma tête. Si tu ne payes pas, donc écoute, tu dois payer l'espace que tu occupes dans mon temps et dans ma tête. Si tu ne me payes pas, tu n'as pas le droit de rester dans ma tête. Donc si tu fais que je perde, si de me fais dépenser de l'argent, je n'ai même pas le droit de... Tu ne restes pas dans ma tête plus d'une minute. Et décide rapidement sur toi, je t'enlève, sors. Débarrassez-vous, il y a trop de charges que vous prenez des gens. Oh mon tel oncle a les problèmes. Tel tante a les problèmes. Je vais faire, il va faire comment, elle va faire comment? Écoutez, hein, même si tu meurs aujourd'hui, ils vont s'en sortir. Tu meurs, ils vont s'en sortir. Tu n'es même pas encore sauvé, toi-même, tu veux sauver les gens. Non, je ne peux pas sortir de là. Je laisse, je laisse mon chéri. Ton chéri a décidé qu'il ne veut pas sortir de son trou. Et pas la même occasion, il va te tirer dans son trou avec lui. Continue, tu vas voir. Continue, tu vas voir. Comment ça devient ferme Ton argent va commencer à venir. Tu as les clients qui font un peu... Tu ne payes pas, ma tu ne prends pas. Ne fais pas le crédit. Tu n'as pas l'argent pour venir on ne, Tu n'es pas là. Libérez-moi la ligne. Mettez moi me couche, je dors. Après, il me réveille, je fais mes. J'étudie. Formez-vous. Tu finis le travail à 17h, 20h, tu prends une formation en ligne. Même si c'est le coaching, ça te remet en place, ça te discipline. Tu reprends tes projets que tu avais avant. Entourez-vous des personnes qui sont déjà en haut. Entoure-toi de quelqu'un que. Même s'il faut que tu supplie la personne pour rester à côté de lui, vois seulement. Ton chiffre d'affaires, c'est 15 millions l'année. Environ 1 million le mois. La personne tourne dans 15 millions par jour. Va souvent rester à côté de la personne seulement. Tu vois. Ça, propose même d'aider souvent la personne deux fois par semaine. Tu marches avec lui, tu vois comment il gère son argent. Ça va t'inspirer. Voyage, tu peux aux états unis Pendant 4 000 euros, tu tournes, tout est des 15 000 euros que tu as économisé là. Pendant 4 000 euros, tu sors, tu pars dans deux pays. Ça va ouvrir tes yeux, tu vas voir. Voyager, c'est tellement bien. Ça t'ouvre l'esprit. Tu vois des façons différentes de se faire de l'argent. Des façons différentes de penser. Ça Te change de la constance, l'inertie. Tatiana Napoline, il y a plusieurs formations. J'ai la lune des formations avec les, les, les, les entrepreneurs et coachs que je viens de commencer. On a commencé ça hier nuit. Euh, cette là, c'est 2 millions. On a cette formation sera 3, 3, 3 mois. Donc, on finit le 14 septembre. Ça, c'est pour vraiment, si tu es déjà. C'est un truc très fort. Vraiment, le mindset est vraiment top top. Je suis très sélective sur les gens qui sont dans cette formation-là. Il y a la formation pour découvrir sa mission de vie formation pour transformer ses dons en argent. Ma foi, si tu as le problème seulement, non. Entourez-vous des gens qui vont vous... payer vous partez souvent dans des endroits où vous n'avez même pas... Bon, Prends tes un mois de salaire, tu vas payer quelque part, tu entres aussi. Tu vas voir les choses que tu n'avais jamais vu avant. Dans ta ville, va payer l'une des chambres d'hôtel les plus chères. Pas là-bas dormi une nuit, tu vas voir. Et quand tu dors là-bas, la nuit-là, tu te dis que y, il il y a les gens que... Voilà mes un mois de salaire. J'ai fait 21 jours, 25 jours de travail. Donc il y a les gens que pendant qu'il fait 25 jours, lui en une nuit, il pas dormi seulement au salaire. Il dépense mes un mois de salaire. Ça va shifter ton mindset. Ça va changer ta façon de voir les choses. Et même celui-là avec qui tu es dans l'hôtel là. Il y a aussi une autre personne qui dépense. Il y a des chambres d'hôtel que les, les plus chères, comme une nuit, c'est un million. Et il y a tous les gens qui payent ça sans souci. Donc, quand tu peux payer 100 000 la nuit d'hôtel, tu te dis que wow, c'est beaucoup. Il y a des gens qui payent un million la nuit d'hôtel. Question business. Va t'asseoir dans les endroits où tu restes comme ça en une journée, tu vois comment 5 millions entrent dans les caisses de la personne, de, de l'entreprise. Tu dis mince, 15 millions. Il y a les, les magasins que quand tu entres, tu regardes les, les choses qu'il y a dans le magasin. là. Tu sens que non, leur chiffre d'affaires quotidien, est au moins 15 millions de francs CFA. Il y a des personnes qui se font 30, 40 millions, 300 millions de francs CFA par jour. Allez vous exposer aux choses qui vont vous restaurer. Parce que les petits niveaux des petits problèmes-là, ce n'est pas vous là-bas. That's not you. That's not you, girl. That ain't you. Tu es trop, tu es trop classe. Tu es trop stylé pour ça. Ce n'est pas ton niveau. C'est pour ça que ça te fait mal à la tête. Et vient, il te rabaisse pour aller te faire t'offrir des cadeaux de, de 200 euros. Quand toi tu étais encore dans ton, dans ton élément, je te fais des cadeaux de 2000 5000 euros sans souci. Pourquoi aller se rabaisser? Pourquoi tu te faire un cadeau de 200 euros? On t'insulte même au dessus. Si y a un truc avec moi, je cherche toujours, je cherche toujours à atteindre ma meilleure version. Donc quand j'atteins un niveau, je me dis que je veux encore voir là où y a l'autre en en haut. n'est pas si je veux encore voir en haut. I want more, I want more, I want to see more. Donc, je pense que tu as la réponse à ta question. J'espère que vous m'écoutez. Parce que Facebook joue, joue beaucoup. les. Facebook fait les jeux de, les jeux de face sur ma page aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur de voir. Il y a certaines personnes qui ne sont pas capables de porter ta vision. Il y a certaines personnes que quand tu leur dis même tes rêves, leur esprit ne peut pas supporter tellement c'est grand. Mais quand take it, il y a des gens autour de toi que tu es plus cultivé. Que tu es plus cultivé que. Tu as du goût pour le caviar. Tu aimes les fourrures. Il aime partir manger à Château Rouge. Il aime partir manger le baignard. Éco. Tu dis caviar, il dit caviar, c'est quoi? Je ne connais pas. Tu ne dis pas le jazz, il dit le jazz, c'est quoi? Votre, vous n'avez pas les mêmes goûts. Vos âmes ne sont pas. Tu es sophistiqué. Tu es sophistiqué. Pour moi, quand Dieu a dit que qu'est-ce que la lumière a à avec les ténèbres, c'est ça, c'est de ça qu'il parlait. Et c'est que les chrétiens m'ont dit non, ça veut dire que tu n'as pas sorti avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Parce que tu mélanges deux univers différents et tu veux forcer pour que ça marche. waka. ça ne va pas marcher. Tu es trop sophistiqué. Tu, tu, tu, tu es trop sophistiqué, tu, tu, ta tête est en haut. Tu es raffiné, on te prend, on te rabaisse, on te met les, les, les, les, les, les, les cloques d'habit là, tu deviens comme une souillon, comme Marima c'est pour ça que tu es confuse dans ta tête, parce que tu n'es pas dans ton univers, même le quartier où la personne t'a amené vivre, même dans le rêve, tu n'avais pas pensé que tu pourrais te retrouver là-bas, mais parce que tu es parti prendre ton autorité, tu as donné à cette personne, tu t'es déjà ton ta vie, tu as donné à la personne. Tu t'es rabaissé volontairement. L'amour élève. Vous m'entendez? Si tu m'aimes, tu dois m'élever. Arrêtez les trucs où on dit que l'amour est patient. Merci, Ange. Je suis bien arrivée. Blandine, tu dis que je suis chez toi. Ok. Blandine à foi. Oui, ça, ce sont les noms il voit rien ça. J'aime beaucoup Abidjan. Hein. Je crois que je suis ivoirienne. Il ne savait peut-être pas. Je suis ivoirienne. Donc je vous souhaite une bonne soirée, ma chérie. J'espère que tu as compris mon message. Cette vidéo c'est la réponse à tes questions. Il y a des choses que dit parfois mes clientes c'est tellement cru que quand ils écoutent, elles écoutaient croyaient que j'ai un problème contre elles. Parfois c'est d'entre vous je me dis pourquoi elle ne se voit pas Seigneur, pourquoi elle ne voit pas la reine que je vois en elle. Mais je ne vais pas abandonner. Parce que vous allez y arriver. Vous allez vous lever. Vous allez vous lever. Ton compte bancaire, là, tu vas relever ça. Tu vas soulever ton compte bancaire. Depuis trois ans que tu es toujours dans le rouge. Chaque mois, tu payes un peu comme ça, la rouge. Tu vas te lever. Tu vas te lever. Bonsoir, à la reine Johanna. La reine Naya, bonjour. Tout commence dans ta tête. L'enfant prodige, quand il est parti, il a mangé avec des prostituées, tout ça, son argent est fini. La Bible dit qu'il s'est assis au milieu des porcs, des cochons. Il discutait la nourriture avec eux. Bonsoir la reine Olga. Un moment il dit, je ne suis pas.. Je suis au milieu des porcs. Ça, ce n'est pas pour moi. ici je vais rentrer chez mon père si je traduis ça spirituellement c'est quand tu as ton éveil tu te rends compte que tu es descendu tellement bas que de toute ta vie tu n'as jamais été dans le jour où tu es que je retourne vers le père je retourne vers ma meilleure version je retourne tu te confesses, toi-même, à l'intérieur que je m'excuse de ne m'avoir pas cru en moi-même. Je m'excuse de n'avoir pas cru ce que le père qui est à l'intérieur me montrait. Mais d'avoir cru ce que l'extérieur me disait. Tu retournes à l'intérieur, tu prends l'image de l'intérieur. Dès que tu arrives, l'image là t'accueille à nouveau. Eux, habillé là. Ton premier business que tu mets en place, ça te redonne encore le même argent que tu as mis dessus. Que eux, redonnez-moi 50% des bénéfices. Elle investit 100 000, elle a 150 000 en deux jours. Et première semaine, pape, elle investit 100 000, retour, elle a 500 000. Quand tu retournes au Père, le Père te met la, la bille sur toi, il met la, la bague sur ton doigt, il te remet le, le, le, le commandement. La Bible n'est pas seulement littérale, comme vous voyez là. Hein. Que j'étais Seigneur, je reviens à toi à l'église. Oh, non, non, non, non, non, non. Le Père, il est à l'intérieur. Quand tu es fatigué de voir l'image que les gens ont de toi, tu traînes dans la boue, tu souffres. Dans la nuit, tu rêves, tu te vois toujours habillé, tu te vois avec les stars. Habillé avec les bons habits, les beaux habits. Quelque chose te dit que ça, ce n'est pas moi. This is not me. Tu te ressaisis. Tu te ressaisis. Que le Père en moi parle ici. Je déménage de l'endroit-ci. En deux semaines, tu trouves l'argent. Tu trouves l'endroit. Tu paies le loyer. Tu sors d'abord de l'endroit. là Dès que tu aménages, tu dis c'est bon. Il me faut une nouvelle voiture. Deux semaines encore. Pam! La voiture tombe. Tu dis yes, ça c'est moi ça. Tu es dans ta voiture, tu rentres dans ta maison dans le nouveau quartier. C'est bon. Les gens qui vivent dans le nouveau quartier là, ils ne sont pas des zombies, ils sont pas en fer. Ce sont les êtres humains comme toi et moi. Prochain objectif, le père te met une autre image. Lance un business à l'international. D'accord. Nuit et jour, tu pars, tu te formes. Tu vois comment on, fait, on apprend le système-là en ligne. Tu apprends. Tu vois comment on fait, on prend les clients. Tu apprends comment vendre son produit. Tu apprends. Tu fais même une formation de coaching. Six mois après que l'homme l'a quitté pour une autre femme, il tombe sur tes statuts, il n'arrive pas à croire. Ce n'est même plus possible de, ta, de te parler directement. C'est le secrétaires qui parle, mais tu à ta place. La meilleure revanche, c'est même d'oublier que tu as la revanche contre quelqu'un et que tu réussisses. Tu as passé 8 ans de ta vie quand il t'avait abandonné avec les enfants. Quand tu demandais un peu d'argent, il, il, il venait te donner l'argent qu'à l'hôtel. Parce que c'est ce qui va vouloir gratter un peu sur toi. Écoutez, je connais vos souffrances. Je connais vos humiliations. Voilà septembre qui arrive, non? Tu vas mettre tes enfants dans... ouais, Chercher les écoles les plus riches de ta ville. 7 millions, tu vas payer cash. Cash! Vous connaissez le genre de relations que ton enfant va se faire dans l'école de 7 millions? Les enfants, les ambassadeurs que ton enfant va encore rencontrer là-bas? Réunion de parents, d'élèves, tu te pointes. Voyez grand, s'il vous plaît. Voyez grand. Voyez grand. Tu payes l'école privée. Ton enfant doit aller à la Sorbonne, là. Oui. Voyez grand sur vous et vos enfants. 15 000 euros, c'est quoi 20 000 euros pour l'école de l'enfant, c'est quoi C'est quoi C'est rien. Les pensions alimentaires que tu courais derrière lui, qui paye là. Que paye, paye, paye. Paye. Il ne paye pas la pension alimentaire de ses enfants, ma chérie. Tu dépenses trop d'énergie. Tu dépenses trop d'énergie. Va t'appeler après deux mois. Les enfants vont bien. Depuis, tu ne m'as même pas appelé. Hein. Tout le temps, tu l'appelais, tu le suppliais. Pas à laver les enfants, non voilà les vacances. Tu ne prends pas les enfants. Hein? En se rendant compte que tu as envoyé les enfants dans deux pays différents. C'est toi qui as payé les billets d'avion. Hein? C'est toi qui as payé les billets d'avion des enfants. Quand les enfants reviennent... Ouais, l'affaire que tu courais. Quand tu courais derrière papa tout le temps. Ouais, appelle les enfants. Ouais, il faut ça pour les enfants, non? On n'est plus dedans. S'il veut l'appel, s'il veut n'appelle pas. Tu n'as rien contre lui. Tu sautes tes 20 000 euros. Tu payes parfois en deux paiements ou en trois paiements. Tu vois, moi l'école de l'enfant sort 10 000 euros de ton compte, pouf tu dis yes. Après encore 10 000 euros, poup. Oui, yes. Tu n'appelles pas quelqu'un pour dire, j'ai payé l'école de l'enfant, tu me rembourses quand? Arrêtez ça. Vous ouvrez les portes pour qu'on vous parle mal, n'importe comment. Investis sur tes enfants, investis sur toi. Tais-toi, tu vas voir. C'est quelque chose que connaît c'est que ce que tu sèmes là, ça va grandir, ça va porter fruit. Il y en a parmi vous qu'on vous a trop chiffonné. Quand l'homme-là t'a connu, ça fait 15 ans. Tu venais d'arriver, tu te, te sens encore les petits faux les, les mèches canécalons là. Tu étais encore coiffeuse. Tu faisais les petits-petits coiffus là, à Château Rouge ou bien qu'on te payait tes 50 euros de la journée là. qu'on me fait c'est une inspiration pour moi pour réussir tout whatever you do whatever écoutez ces gens la connaissent il sait que quand septembre arrive tu vas commencer à l'appeler l'année c'est là, tu vas même pas bon même tes statuts ne va pas voir les enfants sont il a leur numéro s'ils veulent les appels il y a un niveau financier là que quand tu arrives tout ce que les enfants ont besoin tu fais tout sans dire que oh, je vais demander à ton père tout c'est l'école professionnelle de l'enfant qu'il faut payer, tu payes ce sont ces voyages pour aller faire les, les, les sélections tu, parles, tu payes Un manque de respect qu'on vous a fait là que ça doit s'arrêter ça doit s'arrêter hmm. Parce que quelqu'un a une mauvaise estime de, de lui-même. Il vient mettre ça sur toi. Il te rabaisse pour se sentir bien. Tu as a tellement subi ça que tu es habitué. Tu es habitué. Certains d'entre vous ne vont pas vouloir que tu regardes mes vidéos. Parce que quand tu regardes à côté de lui, il est même gêné. Parce que quand il s'assoit à côté de toi, dès qu'il parle là, il dit que. Yeah. Mmh. Mmh. Tu es arrivé dans la ville, là, tu voulais postuler dans la une grande, une grande école. « Ah non, tu veux tu veux partir là-bas, pourquoi On va faire comment pour payer ?» Non, non, non, non, non. Non. Voilà un rêve que tu avais. Toute personne qui fait que tu diminues ta lumière. Que tu diminues ta lumière. À la place de ton école qu'on pouvait payer, il dit plutôt que non, « Allons construire ma maison au village. » Alors que sur les papiers de la maison, là, il n'y a aucun de tes noms, toi la femme. Tu pars, te voilà. Cougna, couñard, tu as payé trois ans que tu aurais pu payer ton université. À la fin, quand il change d'avis, il te dit qu'il part maintenant avec une autre personne. Bonsoir les Ivoiriens. Dj. Ma meilleure amie s'appelait DJ. Maria, Marianne, Marianne JJ, oui. DJ. Elle préparait le blacali, c'était bon. mot. Vous savez, en tant que femme, hein, je suis une femme que j'ai toujours eu un esprit très résistant. Et j'ai toujours su que je réussirais. C'était juste le temps. Je ne savais pas que ça allait prendre 10 ou 11 ans. Je ne savais pas. J'ai eu des belles familles qui m'ont humilié. Parce que j'ai été dans des relations où mes belles familles étaient très riches. Tu vois, le, ton beau-père, peut-être c'est quelqu'un qui a des, des, des terrains, il a beaucoup d'argent. Ce qui fait que t es, t es, les frères de ton gars, c'est encore gens te dit, ah, oh, pardon, la fille, là. on te fait toujours un petit petit chantage, là. Souvent, quand ils font leur conversation, là, comme ça, là. Quand on t'intrigue un peu là. Ouais, n'est-ce pas, on n'a pas fini l'école. T'inquiète pas ma chérie. Maintenant c'est toi qui as l'argent, non? C'est toi qui as, as l'argent, maintenant, non? N'est-ce pas? Tu ne cours plus derrière eux pour demander un peu d'argent pour payer le biberon de l'enfant. Oh, il faut payer les chaussures de l'enfant pour l'école. Ça c'est des choses que j'ai faites. Parfois avant de te donner comme ça là, On te parle mal. On te dit, oh, je me rappelle la dernière fois que j'ai dit que je ne... C'était en 2015. Non, 16, 16, oui. J'avais un promo de 50 pounds pour payer un truc pour l'école de l'enfant. Le genre le manque de respect que un de mes beaux m'a sorti. Quand il est parti, j'ai pleuré. Après, j'ai essuyé mes larmes j'ai regardé mon enfant comme ça là, j'ai dit que non. Je vais avoir l'argent. I need to get money. S'il si veut payer que ma fille parte à Oxford, Cambridge, je paye. Cash. Cash. Si c'est Harvard, j'ai dit toi ma fille que quand tu vas grandir, si c'est Harvard que tu veux partir. Et t'envoies à Harvard et paye tout en avance. Parce que le truc, c'est que quand un homme a beaucoup d'enfants, il va venir dire « Oh, que mes autres, si je paie pour, pour celle-ci, ma, ma femme va se plaindre qu'elle n'est pas payée pour les autres. » Et ne pas pourquoi il virait la conversation sur les enfants. Mm -mm. Monsieur, c'est ton cinquième ou ton troisième ou ton, je ne sais pas, un enfant sur sept ou huit. Moi, là, c'est mon premier et peut-être mon seul enfant. Donc, me no, no blaguer. Elle tape ses 18 ans, tu achètes la range ouverte, tu lui donnes. Ça ne me plaît pas que pas se pendre. Oui. Aïe. Mm -hmm. Aïe. Ah, yeah. ah, yeah. Moi, elle pense dans ma tête que comme une américaine. Ne crois pas que je suis camerounaise. Je vous le dis. Là où ma passe s'arrêtait, là, ça ne va pas que pour mon enfant va commencer. C'est pour ça que tu ne peux pas te permettre d'échouer. Tu ne peux pas te permettre d'être dérouté par quelqu'un. Tu ne peux pas. C'est quel genre de truc qui va venir te donner que tu n'as pas encore vu, ma chérie? Jusqu'à tu laisses tous tes objectifs. Which kind? Which color? Et tout le que comment? Jesus. Tu peux rester au Cameroun, tu payes le visa tout pour ton enfant, ton enfant va étudier à l'extérieur. L'enfant tape 5 ans de formation. Tu payes tout. Tu ne demandes pas l'argent à quelqu'un. L'enfant finit, revient travailler dans l'entreprise familiale. Tu construis même sa clinique quelque part là. Tu ouvres même sa banque, il gère. Oui. Vous croyez que dans 10 ans, vous serez encore pauvre quand vous êtes là. Hein? En tout cas, si vous voulez vous rester pauvre, moins, vous. je... Vous devez voir grand. Bonsoir, Amel. Voyez grand. Tu restes comme ça, là, tu tardes. L'appartement, c'est petit. Alors, tu sais, petite, tant que l'idée n'entre pas dans ta tête, tu ne peux pas posséder. Tant que tu ne vois pas, tu ne peux pas avoir. Tu dois voir pour avoir. Moi je, suis, moi, je me dis toujours... Dans mon esprit, je me vois comme quelqu'un qu'on ne peut pas dompter. Je suis une femme indomptable. I'm not tameable. No, you cannot tame me. Non. Non. You can't... Je suis appelée à faire trop de choses pour rester scotché ou bloqué quelque part. Rappelle-toi de qui tu es. Rappelle-toi des objectifs que tu t'es fixés. Rappelle-toi des rêves. Hum. Je sais que ce que j'ai entendu là, ça a soulevé un peu, ça a relevé quelques personnes. Vous savez ce que vous devez faire. Certains parmi vous, vous avez commencé, peut-être, tu avais un projet d'ouvrir l'école. Tu avais un projet de reprendre tes projets. Reprends projets, relève-toi, tu sais que quand ta vision revient, ça vient avec les opportunités, tu vois comment on va t'appeler, on va commencer à t'appeler ce soir, ça va commencer à se relancer, Ta ta, ta. l'argent va commencer à entrer encore à nouveau, tu dis hey est hey. parce que tu t'étais un pas endormi, tu avais laissé les gens autour de toi t'endormis, Il dit, il est malé. Il est Bon. Il va enjoyer Abidjan en attendant. Il y a la piscine ici en bas. Il faut que demain, il n'y pas de nager un peu. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Mmh. Concrétisez ce que vous avez entendu. Agissez. Il y a des programmes que vous pouvez acheter. Il y a des produits que vous pouvez acheter. Faites quelque chose. Disciplinez-vous. Retracez votre plan. Il y en a parmi vous, vous avez pris le coaching un moment après, vous avez laissé. Repa Faites ce que vous devez faire, mais sortez de là où vous êtes. C'est un tu dois vraiment repartir, sortir tes perruques là, toutes les choses que tu avais gardées là. Tu sors ça, tu laves encore bien. Demain, tu t'habilles bien, tu te filmes. Après, demain, tu t'habilles bien, tu te filmes. Certains, vous devez couper certaines, certaines conversations. Toute personne avec qui je parle, qui ne me donne pas l'argent. Même le sexe, là, c'est vraiment en troisième ou quatrième plan. Le sexe ne donne pas l'argent. Donc, c'est cause avec toi parce que tu me donnes, tu me fais l'amour. Like, seriously? Are you talking? Like, you're joking? Quand tu couches avec moi, ça me donne l'argent. Parce que même si quelqu'un couche avec toi, il va te payer. Il ne va pas te donner autant d'argent que ce qui devait te permettre de, de réaliser tes rêves. Dans l'autre, là, c'est à éliminer. Ça n'aide pas. Ne donnez pas l'espace aux gens qui ne vont pas, qui n'apportent pas quelque chose dans votre vie. Lisez des livres. Documentez-vous. Écoutez les livres audio. Dormez pas la nuit seulement. Tu dois de 22h à 7h. Attends, un peu, tu pars où? Étudie la nuit. Écoute des livres audio. Planifie ta vie. Refais tes plans. Apprends à faire un site internet. Apprends à faire des tunnels de vente. Il y a plein de choses. Apprends le trading. Comment investir les bitcoins. Do something. Fais quelque chose. Certains, vous devez façonner vos compétences parce que vous connaissez quelque chose que vous pouvez vendre aux gens. Tu peux organiser des cours. Tu peux organiser des cours. Comment cuisiner le héros? Atelier de cuisson. De... Comment faire le tarot? Comment faire le contrap? Je ne sais même pas. Vous avez tellement de compétences. Mettez-les à la disposition des gens. En contrepartie, on va vous payer. Voilà. Tout pour moi, c'est l'argent, mais... Point de la ligne. Même dans mes messages, quand je, vois, je, passe, je lis les messages, je suis les messages. C'est le message d'argent qui clique sur ça. Ce qui n'a pas l'argent à moi, ne clique pas moi. Je suis désolé, hein. <rire> je m'excuse même pas. Je viens me raconter ton rêve, tu me, tu me tournes, tu me montres, tu me descends. Il faut quoi fait... avec. Okay, Qu'elle passe mes une heure de temps, deux heures par jour, je parle ici, là, va écouter mes vidéos. Il ne pas le temps. Voilà. Bon. Vous passez une bonne soirée. Vous avez suivi. Ha, <laughs> ha,